Bonjour, aujourd'hui on va regarder euh, comment euh, réaliser euh, ce superbe use case euh, avec le, le logiciel BoUML. comment représenter notre acteur, notre système et euh, les trois cas d'utilisation qu'on a, euh, qu a identifiés pour gérer euh, notre panier. On va commencer par démarrer BoUML. Voilà, je dimensionne la fenêtre soit à la bonne taille. Voilà. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va créer un nouveau projet, localisé dans ces démos, je vais l'appeler panier, je vais rentrer. Alors là, il m'indique que je pourrais choisir un, un langage de programmation à, à associer. Donc ça c'est vraiment intéressant. Hein. On peut choisir un langage, ça peut nous générer du code euh, nous pour aujourd'hui ça nous intéresse pas ce type de fonctionnalité. Ici on a notre projet panier, donc la première chose qu'on va faire c'est comme on veut faire un use case on va ajouter une vue qui nous permet de voir les use cases, on va l'appeler global cette vue. Voilà et après on va rajouter notre use case diagram qui s'appelle donc gestion du panier. Ok, donc là j'ai ma gestion du panier, voilà, double clic dessus, je mets la voilà le diagramme en pleine page, je mets un petit peu de zoom et j'ajoute mon système, donc là j'étais prendre le, le système dans la dans la toolbox, je le nomme, euh, donc c'est mon système, moi c'est le site web, ok, voilà, je peux agrandir un peu. Ce système on va rajouter euh, l'acteur ici j'ai l'outil acteur je clique il me demande son nom donc mon acteur c'est un internaute voilà et après je vais pouvoir commencer à rajouter euh, mes cas d'utilisation donc je vais trouver ici donc le premier cas c'est euh, consulter consulter euh, le contenu. Et voilà le deuxième cas c'est ajouter un produit un produit voilà et le troisième cas c'est supprimer et un produit Voilà alors qui peut faire ces cas bah, c'est notre acteur là on en a on a qu'un seul acteur on va relier notre acteur primaire au cas d'utilisation. Il peut faire la consultation, l'ajout du produit, et la suppression, supprimer un produit. Alors, souvent, on a l'habitude d'écrire à l'intérieur, donc on peut faire. Hein. On agrandit un peu le cas, on met le texte dedans. Pour aller à la ligne, on va préciser, par exemple, 15 caractères. On clique dessus, puis on fait un clic droit et on a la, la taille. Alors, par exemple, 18, voilà, consulter le contenu du panier voilà je mets ça en forme après on va continuer ajouter on va faire voilà je clique je redimensionne alors voilà je vais y arriver voilà hop j'ai mon produit la suppression on va faire la même manip donc voilà je clique sur le texte et je vais dire voilà supprimer un Produit. Donc arrivé à ce stade, j'ai un, un, voilà, un, beau, un beau use case que je vais pouvoir euh, imprimer, diffuser, ce qui est légèrement plus beau que euh, mon diagramme euh, à main levée que j'avais présenté au début de la séance. On va enregistrer aussi, très important. Et bah arrivé à ce stade on est euh, on est super content parce que notre use case il est il est tout beau tout propre et on peut le diffuser à qui on veut. Donc euh, bah, c'est l'heure de vous remercier pour votre attention et euh, puis de vous dire euh, à bientôt. Au revoir.